Gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia. gloire et louange, alléluia. sereinement loués et exalté. Le vent s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans les livres des psaumes au chapitre 27. Psaume, chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 27, nous lisons du premier verset au dixième verset. Psaume, chapitre 27, 1 à 10.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 Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je ne manquerai de rien. Posons sur toi notre Père, parce que tu es réellement notre assurance. Béni soit ton Seigneur, mon sauveur. Oh, quand Seigneur, notre Dieu sont fixés sur toi, nous prenons courage, mon Seigneur, parce que tu es réellement notre Dieu, tu es réellement notre Père, tu es réellement notre Sauveur, tu es réellement notre Rédempteur. Nous crions gloire à toi, oh notre Dieu, parce que tu as payé le prix, mon sauveur. Tu nous as rendus libres aujourd'hui, mon bénémoine, Père Saint. Voilà réellement te servir encore davantage, mon roi. Nous étions liés, mon bénémoine, Père Tivissain, mais tu nous as déliés, mon bénémoine Père. Béni sois-tu encore ce soir, pour l'allégresse dans notre cœur, mon roi. Parce que sans toi, on ne pouvait pas chanter comme on chante, Père. Ben. Nous chantons parce que tu es en nous, mon sauveur. Tu es vraiment vivant, mon béni, mon Père Nous sommes heureux de voir être dans un lieu comme celui-ci, Père. Ben. Parce que tu es présent, mon béni, mon Père Béni sois-tu encore, mon sauveur. Pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. Oh Dieu, pour chacun de tes enfants partout, Vincent, tout encore partout. Béni, mon Père devant tu encore aujourd'hui, Père. Parce que nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, Père. Ben. Oh, certainement c'est vrai, Souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mes soeurs, Père Dieu. qui, ce soir te chanté avec autant d'allégresse Qu'il soit vraiment béni, Père. Et notre précieux frère aussi, Père Dieu. Nous te remercions pour ce dons. Sois béni encore pour ton amour et ta bonté et ta grâce, mon Seigneur. Tu conduis sur la merveille, mon béni, mon Père Saint. Tu manifestes encore ta gloire encore parmi nous, mon bien-aimé, Père Tibissant. Nous voulons vraiment vivre rien que pour toi, Père. Amen. Bénis ton peuple, mon béni, mon Père Tibissant. Le voici. On ok, est leur travail, leur lieu de travail, pendant leurs écoles. venus à ta maison encore ce soir pour te servir, Seigneur. Nous sommes heureux, Père. Amen. sois glorifié encore aujourd'hui car nous avons ainsi prié au nom de saint de Christ Amen. Amen Que le nom du Seigneur soit glorifié Amen. et qu'il soit béni Amen. vous pouvez vous asseoir Qu'il est bon de louer Dieu Amen. et de reconnaître, réaliser aussi sa grandeur et son amour à notre endroit Amen. Nous oh. sommes un peuple béni Amen. et nous sommes heureux et il n'y a pas un endroit où on voudrait être, ce n'est encore dans, dans ce temps, être dans un lieu comme celui-ci, où nous pouvons chanter Dieu de tout notre cœur. Nous savons que chaque chose que nous faisons pour la gloire, pour son honneur, quand nous le faisons même chanter pour sa gloire et son nom, il y a toujours une récompense. Mais nous ne le faisons pas pour la récompense, nous le faisons parce que c'est vraiment quelque chose qui touche notre cœur, une reconnaissance à l'endroit de ces dieux. C'est une partie de notre vie aussi pour ce Dieu, de pouvoir le louer aussi, et de glorifier et le servir dans la vérité et en esprit aussi. Nous voulons être réellement conformes à sa volonté. C'est pour ça que nous soupirons après lui et nous lui implorons vraiment la grâce et nous lui supplions de pouvoir vraiment nous aider pour que nous soyons vraiment selon sa parfaite volonté. Nous lui demandons grâce qu'il ait pitié de nous, qu'il nous aide. Là où nous marchons mal, qui nous ramène. Là où nous ne voyons pas tellement très bien qui nous éclaire. Parce qu'il est le seul qui peut réellement nous montrer la voie et qui peut aussi nous garder dans ce chemin parce qu'il a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons vraiment qu'il nous aide, qu'il nous tienne encore par sa main et qu'il nous introduise encore dans les choses que lui-même a préparées pour nous afin que nous puissions apprendre ces choses pour que nous puissions être manifestés dans cela. Nous l'apprenons parce que ce sont des choses qui doivent prendre place dans notre vie. Parce que nous sommes réellement aussi des témoins du Seigneur sur cette terre pour que nous puissions aussi rendre témoignage de ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à pouvoir vraiment nous attacher davantage à lui pour que nous grandissions de plus en plus, afin que le Seigneur, notre Dieu, soit reflété aussi en nous. Lorsque le monde pourra voir, le monde qui est aujourd'hui incrédule et qui est tourné vers le mal continuellement, qu'il puisse au moins réaliser qu'effectivement que sous cette terre, Dieu a toujours dit la vérité. Il a toujours un peuple qui croit en lui, peu importe la, les degrés du mal qu'il peut y avoir sur la terre, mais il y a un peuple qui marche dans la sainteté. Un peuple qui aime la parole de Dieu, malgré que pour les uns, pour les autres, c'est quelque chose qui est dérangeant. Mais par contre, ce peuple aime que Dieu parle. Nous le remercions parce qu'il a témoigné réellement qu'il est vraiment présent là où son peuple se trouve. C'est là aussi où il est présent aussi pour aussi consoler, reconforter effectivement aussi son peuple. C'est pour ça qu'il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai les consolateurs l'Esprit de vérité qui lui vous conduira dans toute la vérité. Il ne nous a pas laissé seuls, mais il est revenu pour réellement aussi agir aussi dans chacun de nous. C'est pour ça que nous devons être consolés, nous devons être aussi fortifiés dans notre foi, sachant que réellement que le Seigneur, notre Dieu, comme il a dit, « Puisque je vis, vous vivrez également aussi ». Nous savons que s'il vit réellement, qu'il veille sur nous, alors peu importe les circonstances, nous passerons au travers et que nous arriverons réellement aussi à tel but. Il n'a jamais échoué, il ne pourra jamais. C'est merveilleux de pouvoir voir un, un général comme lui, qui est puissant dans la bataille, qui n'a jamais failli. Ah, quand il commence... Il achève toujours. Nous sommes heureux d'être sous ses ordres parce que nous savons que si nous suivons exactement ce qu'il a dit, la victoire, nous l'avons. Nous voulons posséder ce qu'il a conquis. Nous voulons posséder ce qu'il nous a donné. Et tout ce que nous avons eu à pouvoir savoir, c'est que tout ce dont nous avons besoin, il nous les a dit à donner. Pourquoi nous devons simplement nous approcher de lui avec une ferme assurance Ce que le Seigneur te demande effectivement, c'est juste avoir la foi. C'est ce qu'il te demande en fait. Pour être manifesté en tant que fils de Dieu, il faut la foi. Croire effectivement en celui donc que le Seigneur nous a donc donné, comme il dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Simplement croire. Il a donné donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme cela que la sémence vit, en fait. Il manifeste effectivement la nature de qui tu es, effectivement, ainsi. Nous pour ça que même l'Écriture nous fait savoir que nous sommes sauvés par grâce. C'est vrai, hein? Ce n'est pas par les œuvres, mais au moyen de la foi. Et nous sommes censés pouvoir croire que réellement que le Seigneur, notre Dieu, l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha, cette œuvre-là, c'est une œuvre rédemptrice. Il a réellement payé pour moi, pour que je ne puisse plus aller ni à gauche ni à droite tâtonner, mais que je sois sûr et certain. C'est pour ça qu'on nous fait savoir dans les scènes écritures que la foi est vraiment une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand nous l'avons, effectivement, alors à ce moment-là, toute chose qui est contraire à, à la parole de Dieu ou à, à ce que Dieu a dit, effectivement, n'a pas de valeur, en fait. Parce que quand vous possédez la foi, pour vous, vous avez possédé toute chose. C'est comme cela que notre Père dans la foi a pu démontrer qu'il croyait réellement en ses Dieu. Il a dit à son Fils, « L'Éternel, notre Dieu ». Il pouvoir lui-même de l'Holocauste. Et cela, le Seigneur aussi a pourvu à cela, démontrant réellement qu'il est vraiment le Dieu qui veille sur sa parole. Avec la foi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Parce que c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Et quand nous pouvons arriver à pouvoir la voir, rien ne pourra nous être impossible. Parce qu'il a dit que si votre foi est comme un grain de sénévé. « Vous direz certainement à cette montagne, autre toi de là. » Ce qui est merveilleux, c'est de voir comment le maître s'exprime. Il n'a pas dit « je dirai », il a dit que « vous, vous direz à cette montagne, autre toi de là, et la montagne devra quitter. » La montagne obéira parce qu'effectivement, toi, tu te bases sur celui dont il sait qu'il est capable. Alors là, effectivement, c'est pour ça qu'à chaque endroit qu'il pouvait arriver, il pouvait dire simplement que... Il, dit, il a dit que je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que le Père me montre. C'est tout cela il le disait en fait pour nous, en fait. C'est-à-dire que quand nous avons effectivement cela, nous savons qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe quelle manière, parce que la foi est une révélation. Et quand nous l'avons effectivement... Alors, elle se met en action. Là, il n'y a aucune barrière devant qui peut résister. Alors, Dieu, notre Seigneur, est vraiment en action. Nous devons être sûrs et certains que nous sommes à lui, être sûrs et certains aussi qu'il a promis de pouvoir agir effectivement dans son corps. Son corps, c'est nous qui sommes le corps de Christ, et qu'il est capable effectivement de pouvoir faire de grandes choses que nous-mêmes, pour même pas qu'il va pouvoir également aussi réaliser. En tant qu'humain, mais quand nous sommes fils de Dieu, c'est sûr et certain, nous comprenons carrément que l'impossible n'existe pas. Amen. Simplement pour l'homme, ça existe, mais pour Dieu, ça n'existe pas. Amen. Je remercie les seigneurs pour le témoignage que nous entendons et, et c'est là qu'on le cœur et de réaliser que notre Dieu est vraiment... Un Dieu qui travaille et qui œuvre encore davantage. Et il change, effectivement. Si, effectivement. Et, et hier, j'ai eu, vous avez prié, nous avons pu voir, effectivement, ce que Dieu a fait ici pour euh, Elodie, la fille de notre frère euh, Marcel, qui est devenue notre sœur Elodie. Amen. Alors, je lui ai posé la question hier, et, et comment ça va Elle dit Depuis que j'ai été baptisé, quelque chose s'est passé. Elle dit. Tous les bijoux que j'avais avec des têtes de mort, tout ça, je suis entré dans le pour jeter la poubelle. Les têtes de mort, les ceci, les cela. Il dit Je fais un nettoyage à l'intérieur. Euh, alors, elle me dit quelque chose. Il dit Mais vraiment, c'est Dieu qui rend ton âme. Il me dit Mais c'est la vérité. Elle me dit Parce que, à un moment, j'ai eu le désir de prendre la bouteille et boire de l'alcool. J'ai dit Seigneur, tu es le Dieu qui a fait quelque chose à moi ceci c'est pas une bonne chose pour moi et quand j'ai prié comme ça l'envie est partie il dit je suis en train de faire les nettoyage j'ai dit c'est bien les bijoux les CCD, les chaînes que j'avais je lui ai rien dit moi les chaînes que j'avais tout ceci il dit j'ai en train de déconquer effectivement pour que ça aille dans la poubelle nous remercions Dieu de la manière il dit plus que je suis sauté des de eaux du baptême je me sens léger je me sens vraiment que le Seigneur est présent. C'est pour ça que le baptême est un moment très important pour lequel, effectivement, nous, en tant que croyants, nous devons en prendre conscience, effectivement. Et, et j'ai entendu aussi un autre témoignage qui a consolé mon cœur, effectivement. Vous connaissez le fils de notre frère Jonas Vous savez qu'il a eu un problème, en fait, il roulait à vélo, mais accident Bon, on ne peut pas expliquer. Vous comprenez, accident problématique, effectivement et alors, il euh, est, est à l'hôpital, le médecin a dit, « Madame, on ne sait pas si on peut arriver à pouvoir euh, aider, sauver, effectivement, les choses qui... » Là, à cause de cela, effectivement, nous, on va les faire. Mais maman et papa avaient la foi. Amen Oh oui, vous savez, c'est pas facile quand vous entendez que votre enfant, tout ça. Est comme ça. Et c'est comme ça qu'on a prié. Puis, euh, il est venu ici aussi... Hein. On a prié aussi et, et le médecin a dit, bon, on a fait, bon, on va voir effectivement comment c'est, parce que bon, au stade où c'est arrivé. Mais les papa avait foi, elle a dit que maman avait foi aussi. Nous avons prié aussi tout ça. Et aujourd'hui, il vient me voir, il me regarde, il dit, il dit, mon petit chou, merci pour avoir prié pour moi. Vous connaissez comment il est. Hein? J'ai dit, oui, mon grand, ça a dit. J'ai dit, qu'est-ce que le médecin a dit Le médecin a dit, oui, pas de problème, le sang circule bien. Amen. Il est bon, notre Dieu. Alors, j'avais aussi mon frère Kokolo, que vous connaissez, il me parlait de ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché, c'est que... Vous connaissez le frère Salem Vous connaissez, non Je crois que vous avez entendu son témoignage. Mais bon, je n'étais pas là. Je ne sais pas, je sais pas qu est ce qu'il y a. Souvent, vous vous rendez témoignage, moi je ne suis pas là. Donc, je ne sais pas tellement très bien euh, ce qui en a été dit. Euh, mais seulement il me dit qu'il euh, a posé la question, je crois que c'est son ce vous dit qui a posé la question au frère Salem, il me dit, mais mon frère, euh, depuis que tu as été baptisé, euh, qu'est-ce qui s'est passé comment, comment tu te sens <rire> Alors, il dit, depuis que j'ai été baptisé, les choses ont changé complètement. Elle dit, avant, quand j'allais à l'église, effectivement, lorsque le pasteur prêchait, il était tellement longtemps, je regardais la montre. J'ai dit, ah, les temps passent vite. Alors, mais maintenant, quand il prêche le sidi, l'évolution, j'ai dit, ah, terminé déjà C'est pas possible. Que... Alors, la différence, elle est grande. Avant, on ne supportait pas trop. Maintenant, on commence à dire, mais Seigneur, qui continue encore davantage. C'est la grâce divine de Dieu. Dieu est en train de faire des choses d'une manière extraordinaire. Et comme notre sœur aussi, euh, je crois, c'est Rebecca, qui a eu un... Rebecca Boggy, qui a eu... Un à pouvoir aussi nous rendre son témoignage. C'est là que nous rendons gloire au Seigneur aussi, de réaliser que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Et je disais, ma soeur, je pense que, c que nous devons comprendre que tous ceux qui sont connectés ici et qui ont choisi cet endroit ici comme leur assemblée, quand Dieu agit ici, c'est comme s'ils étaient déjà là. C'est-à-dire qu'ils sont en fait dans l'assemblée. C'est la présence de ces dieux. Parce que expliquez-moi comment vous pouvez m'expliquer ben nous, nous sommes ici, elle est là-bas, Il a une question. Et sa question, on nous, ne nous, nous, nous a pas téléphoné. Donc, il avait sa question qui me dit, dit, on a déjà, on parle effectivement, de après est, Dieu est grand. Hein. C'est pour ça qu'on voit que Dieu se soucie de vous, en fait. Il connaît parfois ce que vous entendez. Voilà, ici, on entend, mais pourquoi il répète ça En fait, vous êtes nombreux ici. Ici, c'est petit, mais nombreux, en fait, ceux qui sont en connexion. Et chacun de ceux qui sont en connexion, il a un problème. Par exemple, toi, tu dis, mais ben, non, ça ne concerne pas, je connais tout ça, mais la personne ne connaît pas. Et Dieu parle à cette personne, effectivement, parce qu'il il réalise qu'effectivement, que la personne est dans le besoin. C'est pour ça que nous devons avoir du respect en tout temps. Et c'est ainsi que, elle, alors là, je crois qu'elle a, elle a, elle a failli tomber, c'est comme ça qu'il il a réalisé que Dieu est vraiment vivant. Elle commence que... Elle l'a loin, et puis elle dit que lorsqu'on a, a appris chapitre 12 d'Apocalypse, effectivement, et on a lu, elle était assise, elle s'est levée. Alors, debout, maintenant, il dit, bon, maintenant, mon Dieu, je crois que j'ai besoin de pouvoir savoir ce qu'il en est, effectivement. Et alors, on arrive à cet endroit, effectivement, on s'arrête. Alors, il dit, quand on a posé la question de savoir, est-ce que vous comprenez, elle a dit, non, il ne comprenait pas, mais Dieu l'a éclairé. Mais nous remercions le Seigneur. Et c'est là que nous comprenons qu'effectivement, que bien que nous soyons ici, il est là. Ils sont de la, la corde, et de la cœur, de par le monde entier, par différents endroits, pour ceux qui sont connectés aussi ici, Dieu connaît effectivement. C'est pour ça que la crainte doit réellement aussi être dans notre cœur, réalisant que nous ne servons pas un homme, mais nous servons réellement le Seigneur, notre Dieu. Il y a donc des préoccupations, surtout aussi en rapport avec euh, euh, la question concernant les, les, les, les bagues des mariage et tout ça, je, bon, je comprends hein, que les gens soient vraiment si troublés avec beaucoup de questions parce que c'est la racine, effectivement. Et puis j'ai eu ma, ma bien-aimée sœur aussi, euh, qui m'a posé aussi cette question. Euh, euh, notre sœur, notre soeur Agnès, que Dieu l'a bénisse, il m'a posé cette question, effectivement, aussi, parce qu'il voulait aussi qu éclairer aussi notre aussi. Et euh, toujours.. Alors il m'a dit que mais quand même dans. Dans le Saint-Zéquetio, euh, lorsque Eliezer est parti pour, pour prendre Rebecca, c'est pas question. hein, parce... Voilà. Dieu est vivant. Hein. Et dit il dit qu'il a quand même mis l'anneau ici. Et puis, euh, il a donné donc de présents ainsi de suite. Et cela ne peut pas être considéré comme cela. Dieu est bon. Oui, c'est vrai. Il nous aime beaucoup. hein alors, euh, quand nous regardons cela, elle dit « mais c'est quand même euh, l'alliance d'une cette manière ou d'une autre ». Bon, c'est vrai que quand on regarde cela, effectivement, on peut dire que c'est tout à fait cela. Maintenant, la question que je peux vous poser. Qui est-ce qui a épousé Rebecca Était-ce Eliezer ou Isaac Parce que, comme nous le voyons, c'est lui qui met la bague autour du doigt de la femme. C'est le papa, le serviteur ou l'homme qui épouse. C'est l'homme qui pousse, Parce qu'il dit, mais par cet anneau, je t'épouse, je, je te donne la fidélité. C'est ce qu'on dit, non C'est ce qu'on fait, non Bon, Eliezer n'était qu'un envoyé pour simplement aller choisir une femme pour pouvoir amener. Enfin, que celui qui devait faire ce qu'il devait faire, c'était Isa. Donc, en fait, ce qu'Eliezer a fait, c'était simplement des présents. Aussi, maintenant, nous considérons, comme vous avez répondu ici, nous considérons que euh, l'anneau l'Alliance, effectivement, était cet anneau qu'on a mis au nez. Alors, mettons, les anneaux, maintenant, on est de toutes nos sœurs nos que nous épousons. Chacun vient dire, par, par l'anneau que j'ai aimé Donc, on c'est là, on met, oh, ça. on met cet anneau. Toutes les sœurs ici, il faut changer. enlever ici, on met là. Comme ça, dehors, on nous verra très bien. Qui nous avons. Nous sommes mariés parce que nous avons nos anneaux au nez, en fait. Non, ce n'était pas, euh, en réalité, ce n'était pas effectivement la, la, les signes de l'Alliance, effectivement. C'était donc une tradition, des traditions qu'on avait, effectivement, dans le temps. Je vais vous le montrer dans les scènes Écritures, en fait. Il n'était pas, en fait, des choses que Dieu a eu à pouvoir elle m'a aussi donné comme instruction, parce que ce n'est pas ce que Dieu avait dit, en fait, que ces choses soient ainsi. Dans Josué, au chapitre 24, je vais donc lire avec vous, pour que vous puissiez effectivement aussi voir cela. Josué, euh, au chapitre 24, démontrant si vous pouvez que Dieu vous bénisse. Cela, vous avez, euh, on va lire beaucoup, hein Ça ne va pas vous déranger Non. non. Alors, Josué, chapitre 24... Vous remarquerez très bien que quand on parle d'Eliézer, effectivement, d'Abraham, c'est avant Josué. Vous connaissez C'est dans le Genèse, effectivement, je crois, 22, quelque chose comme ça. Donc, vous connaissez cela, non Maintenant, eh nous avons eu donc par Moïse, et puis après Moïse, et puis et Josué comme Dieu a conduit son peuple, n'est-ce pas choses étaient différentes. Maintenant, c'est ici Josué, effectivement, après Moïse, c'était donc Josué. C'est Josué, maintenant, qui parle ici au verset euh, chapitre 20. Je vais dire, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers et ils se présentèrent devant Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ce que Josué a eu à pouvoir convoquer tous et puis qui se tient effectivement devant lui il avait à pouvoir leur parler. Et c'était très important parce que c'est l'homme que Dieu avait donc établi pour maintenant arriver à pouvoir amener effectivement le peuple en fait de pouvoir prendre possession du territoire. Maintenant, verset 2, il dit, « Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Vous suivez ?« Il dit, vos pères, vous entendez cela ?« Terak, père d'Abraham et père d'Enachor, habité anciennement de l'autre côté du fleuve. Vous entendez cela Il dit donc, vos pères, donc c'est quand on parle de la croix, effectivement, c'est le père d'Abraham, donc ils étaient ensemble. Vous vous souvenez, effectivement, dans Genèse, je pense, au chapitre 11, quelque choses comme ça, effectivement, quand Abraham était donc appelé. Est-ce que vous vous souvenez Est-ce que tout le monde se souvient Ou bien... Qui ne se souvient pas Qui ne voit pas tellement très bien pour qu'on puisse lire. Voilà ma soeur, C'est là Notre soeur. Nous allons lire cela dans le livre de Genèse. Hein. C'est ça, je pense que. Je pense que c'est cela. Voilà. Genèse au chapitre 11. Nous lisons ici. Hein. Et on parlait effectivement de. Noé, de ici effectivement, et, et cela nous sommes partis effectivement après le chapitre 10. En fait, on a parlé de Noé, sa postérité, puis nous allons au chapitre 11. Maintenant, on continue maintenant, on dit, euh, verset 23, « Séruc, vécut après la naissance de Nacor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Terak. Nakhor vécut après la naissance de Terak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Je pense que vous vous souvenez, il y a longtemps, on en a parlé ici. Très longtemps cela, que Dieu vous bénisse. Alors, il dit verset 26, il dit, Thérac, âgé de 70 ans, Abraham, Nacor et Aaron. Vous vous souvenez, non oui. Nous en avons parlé, l'autre, qu'Abraham disait, allez dans ma famille, vous vous souvenez oui. Voilà, que Dieu, ça fait longtemps. Hein? Verset 27, il dit, voici la possibilité donc de Thérac. Thérac engendra Abraham. Engendra Abraham, Nacor et Aaron, Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Thérac, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent donc des femmes, le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Jiska. Et Sarai était donc stérile et n'avait point d'enfant. Terak prit Abraham son fils et l'autre fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Vous avez compris? Ils sortirent donc ensemble d'Ur en Caldé. Terak, hein? Ils sortirent donc ensemble, effectivement, ensemble d'Ur de... Ils étaient donc en Ur en Caldée. Vous connaissez cela Alors, pour aller au pays des Canaan, ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Vous vous souvenez encore vous vous souvenez hein, quand nous avons lu cela à l'époque, effectivement, nous avons montré comment Dieu connaissait Abraham avant même que Dieu le connaisse. Vous vous souvenez Amen. Alors nous continuons ici. Le jour, les jours de Terac furent de 200, 205 ans et Terac mourut à Charon. Maintenant chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham Va t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc vous voyez d'où venait Abraham, n'est-ce pas c'est pour ça qu'ici Josué nous dit, ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël, vos pères Terrac, père d'Abraham, vous avez compris? Et père de Nacor, vous avez compris aussi, habiter anciennement de l'autre côté du fleuve. Écoutez bien, et ils servaient quoi Ils ne servaient pas des dieux d'Abraham. Ils servaient d'autres dieux. Donc ils avaient des coutumes, les usus effectivement effectivement pour servir effectivement les dieux qu'ils avaient, comme c'était écrit. Uh -huh. Et c'est comme ça qu'il dit maintenant ici, dit j'ai pris donc votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Là où ils étaient, et je lui fais parcourir tous les pays des Canaans, je multipliais sa postérité, je lui donnais donné Isaac, je donnais Isaac, Jacob, Esaü, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, et puis il leur parle effectivement ainsi, leur montrant comment il leur a fait sortir effectivement du pays donc l'Égypte où ils étaient, effectivement. Maintenant verset 14, maintenant il dit, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et en Égypte, donc de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et donc servez l'éternel. Donc ce qui veut dire qu'il y avait des traditions. C'est comme cela qu'effectivement, que aussi notre comme euh, euh, qu'on en parlait, effectivement, il invité la banque est parti. Il est parti avec les traditions de l'époque pour faire effectivement ce qu'il en est. Et il a fait, mais ça, ce n'était pas ce que Dieu avait dit qu'il fallait être fait, effectivement. Donc comme c'était au, au moment où ils entraient effectivement dans la marche avec Dieu, donc il y avait toujours encore des traditions qui restaient progressivement au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, Dieu nous apprend qu'il faut enlever ceci, qu'il faut enlever cela, ainsi de suite. Donc on comprend qu'effectivement, que ce n'était pas une prescription biblique, c'était effectivement des traditions en réalité. Vous avez entendu ce qu'il a été dit Il a dit effectivement que des du verset 14 dit, donc les dieux ont vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Mon grand, tu viens ici, tu prends un micro. Et Dieu qu'on vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Tu as un micro et en Égypte, et servez l'Éternel. Vous avez entendu? Alors, je voulais lui donner, mon grand, ici, un, un document, parce que la plupart des temps, Qui nous lise effectivement ici, parce que je l'ai trouvé, parce qu'on est là, qu'il nous lise effectivement ici, ce qui est qu dit, effectivement, en rapport avec l'alliance que vous mettez sur vos droits, d'où ça vient, parce que, comme nous venons de lire, effectivement, des dieux étrangers, de l'autre côté du fleuve, et en Égypte. Vous vous souvenez? Je vais bien lire clairement, euh, à haute voix, tout ça jusque-là. On trouve les premiers exemples connus de bagues de mariage datant de 6000 ans, en Égypte antique. Des anneaux de chanvre ou de roseaux tressés et échangés entre mariés. Les, les, les Égyptiens voyaient dans le cercle un symbole d'éternité. L'anneau signifie ainsi un amour éternel. Le fait de porter la bague de mariage à l'annulaire de la main gauche apparaît au troisième siècle, au troisième siècle avant Jésus-Christ chez les, les, les égyptiens qui croyaient qu'une veine reliée se doit directement au cœur, la veine amoris, en latin. La tradition occidentale des bagues de mariage, simples anneaux de fer, remonte à la Grèce puis la Rome antique. Considérées comme gages de fidélité, elles sont aussi associées à la dot. L'Europe chrétienne en garde l'usage au Moyen-Âge. Selon les époques et les pays, on porte l'anneau de mariage ou de fiançailles à la main droite, à la main gauche, à l'annulaire et même aux au pouce. Au Moyen-Âge, l'Alliance est portée de préférence à la main droite. C'est seulement à partir du XVIe et XVIIe siècle qu'elle est portée à la main gauche en France, au Royaume-Uni et d'autres pays par la suite. En Espagne, sauf en Catalogne, la Grèce, la Hongrie, Pologne ou... Russie, elle se porte encore à l'annulaire droit. Dans les pays nordiques, elle est à la main gauche. Mais en Norvège, en Autriche et en Allemagne, on porte plutôt l'alliance à l'annulaire droit. Aux Pays-Bas, les catholiques portent l'alliance à la main gauche et les protestants à la main droite. L'échange des anneaux apparaît au 19e siècle. Jusque-là, il n'y avait... Il y avait le plus souvent qu'un seul anneau de mariage, celui que l'homme mettait au doigt de son épouse. Au fil des années, l'alliance est devenue un objet de mode, ce qui fait que de saison en saison, elle change de style. Jusqu'au début des années 2000, l'alliance était fine, 2 mm de largeur. Depuis 2000, elle est généralement beaucoup plus large, plus de 5 mm. De même, elle est passée de la couleur unique, or jaune ou or blanc, platine ou argent, vers un bijou bicolore, or blanc et or jaune, d'un simple anneau à deux anneaux euh, concentriques composés de ces deux couleurs. Certaines alliances ornées de diamants sont plutôt destinées aux femmes. Doux, hein Merci beaucoup. Ce n'est pas Léonard l'UFC. ça c'est ceux des historiens qu'on trouve effectivement. C'est pour que vous compreniez que je n'étais pas au courant quand nous avons parlé ici. Mais c'est après quand on posait des questions, quelque chose m'a poussé. Et c'est ça que j'ai eu à pouvoir trouver. Frères et sœurs, quand Dieu nous parle ici, il sait ce qu'il dit. Les enfants de Dieu, ils entendent le son. Maintenant, maintenant ce n'est pas l'UFC. Vous avez ici la preuve. Vous pouvez aller chercher. Ça remonte aux Égyptiens. Alors je disais à une monsieur qui me dit, mais il n'y a pas de problème. Quand tu mets l'anneau, tu invites les démons égyptiens Qu'ils rentrent dans ton mariage. Mais oui, parce que c'est l'alliance que tu mets. Parce qu'ils savent des chez eux. Cette tradition, effectivement. Je suis un certain. Puisque ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous savez comment est-ce qu'un démon peut posséder quelqu'un? Je vais vous donner juste un témoignage, parce que ça, ce sont des choses vécues, hein, qui est vécue. Votre soeur, elle est là. Elle était allée travailler chez une dame. Et cette dame, effectivement, comme vous savez, les gens qui travaillent dans le milieu, ils connaissent effectivement, parce qu'il a été, mari était un docteur, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais la plupart de ces personnes-là sont dans de louches. Elle, innocente, évidemment, ne servait absolument rien. Elle était allée là-bas pour travailler, nettoyer. Et voilà que la dame, ce qui elle travaillait, lui demande à elle de pouvoir il va pouvoir prendre un crâne, je crois que c'est une forme de crâne, effectivement, pour qu'elle nettoie. Or, c'était des choses, des crânes, effectivement, dans lesquelles on avait fait des cerveaux. Parce qu'un crâne humain, c'est toujours quelque chose qui a en fait attaché avec en fait, des choses sataniques moi je travaillais loin je travaillais dans une société de bâtiments effectivement et j'étais sur l'échelle au dessus qu'est-ce que je faisais à ce moment là pour ça j'ai dit les travaux tout ça je connais j'ai tenté de pouvoir poncer les plafonds sur l'échelle et j'avais les chapeaux pour couvrir effectivement ma tête en fait que la poussière ne tombe pas sur ma tête je pensais, je pensais, j'en avais des plafonds à Pendant que la dame lui parlait à elle pour pouvoir prendre les crânes, pour arriver à pouvoir essuyer les crânes, oh, quand tu fais ça, c'est comme si tu te faisais la cérémonie, elle ne savait pas. J'étais sur l'échelle en train de pouvoir poncer. La présence du Seigneur vient m'envahir. J'enlève le chapeau. Je m'incline. La voix me dit. Il faut prier pour elle, parce qu'elle est absolument en danger. Je suis descendu des escaliers, je me suis incliné et je priais, je priais pour que Dieu la protège enfin que rien de mal ne puisse lui arriver. C'est comme ça que le Seigneur a protégé votre soeur. Et là où elle était aussi, elle a senti que non, je ne peux pas arriver à pouvoir toucher cette chose ici. C'était la présence de Dieu qui protégeait la personne. Vous ne vous, vous rendez pas compte, mon oh, frère ma soeur diable je disais aussi à un autre j'ai dit le Seigneur vous a donné quelque chose de tellement si important que vous ne savez pas vous en tant que en tant qu'homme aussi être humain c'est ce qu'on appelle le libre arbitre aucun démon ne peut te posséder si toi tu ne donnes pas l'accord c'est la puissance que tu as dieu a fait de toi une personne avec une autorité en soi ton libre arbitre de dire oui ou non. Amen. Mais nous avons affaire à un malin. Vous jouez beaucoup, hein, frère et soeur. Vous prenez tout à la légère, mais je dis, un jour, vous le regretterez. Avec tout ce que Dieu fait avec vous, parmi vous, avec ce que Dieu parle, et vous continuez à agir comme vous, assez légère, Oh, vous le regretterez. Le diable, il est vraiment malin et très rusé. Il va venir par devoir, effectivement, pour pouvoir te pousser d'une certaine manière à donner ton accord. C'est pour ça que la parole de Dieu te abandonne pour nous, en fait. Aussi longtemps que tu n'as pas dit oui à un démon, il ne va pas posséder ton corps. Bon, je donne un exemple. J'ai entendu, euh, ça c'est après que j'ai entendu aussi, là, je reviens à cela. Vos, vos, vos, vos cheveux là, que vous ajoutez, tout ce que vous ajoutez. Bon, c'est après que j'ai entendu. Il ne faut pas, pas m'en vouloir. Hein? Vos cheveux que vous ajoutez, que vous trouvez joli, joli. En fait, <rire> d'après ce que j'ai entendu, c'est que c'est sur des offrandes qu'on fait aux démons au niveau de l'Inde. Alors, quand vous le prenez, vous le mettez sur votre tête. C'est pour ça que j'ai entendu. C'est pour ça que vous avez des cauchemars. Vous avez des problèmes, des mots de tête qui ne s'arrêtent pas. Vous ne comprenez plus très bien comment est-ce que vous avez tout le temps des situations qui ne vont pas tellement très bien. Mais c'est normal, vous avez mis les démons sur votre tête. Vous pensez que Dieu parle pour rien quand il dit qu il faut se débarrasser de toutes ces choses inutiles. Mais c'est n'est pas ce qu'il sait. En fait, toi, tu ne t'es pas rendu compte. Tu dis, ah, je suis allé au marché, j'ai acheté les mèches. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Et ce qu'on a fait avec, effectivement. Et qu'est-ce que ça va produire effectivement Mais c'est sûr, c'est Tu as beau prier, Seigneur, remplis-moi ton esprit. Mais il y, a, il, y a, il y a un esprit qui dit, eh, eh, eh, eh, je suis là, tu m'as invité toi. Tu m'aimes, tu t'accroches à moi. Et, et, et tu veux que Dieu y vienne. D'ailleurs, moi, moi, moi j'étais chez moi. C'est toi qui m'as invité. Mais c'est vrai. C'est toi qui m'as Tu, tu, tu m'aimes me porter comme un chapeau. Mais que veux-tu Moi, je suis là. C'est ça le problème. Seigneur, je veux être changer. Mais <rire> tu veux te changer quoi Moi, je suis présent. Parce que c'est toi qui as voulu le, le mettre sur ta tête, effectivement. Vous ne vous rendez pas compte. C'est important cela. Donc, effectivement, la plupart du temps, les, les démons sont attachés à certaines choses. Et quand vous, vous allez, vous prenez ces choses, effectivement, tu dis, ah, j'aime beaucoup. Mais quand tu dis j'aime beaucoup, tu aimes les démons qui sont attachés à là. Tu lui dis, mais viens maintenant. Mais il rentre. Il fait son travail. Tu deviens incrédule effectivement. Pourquoi Mais je comprends. Avant, je, je croyais bien, mais pour quelle raison Parce qu'il ne pas. Bah, sans te rendre compte effectivement, tu as accepté quelque chose qui n'était pas de Dieu et qui est rentré. Eh bien, ça bloque effectivement les tout. Nous devons être conscients que c'est que les... C'est pour ça que vous devez remarquer que il n'y a que les enfants de Dieu. dont, quand la parole sort, ça touche le cœur. Ils réalisent que il Seigneur. Ici, c'est à moi que tu dis l'adresse. C'est comme ça que, frères et sœurs, Dieu Dieu connaît. C'est quand même vous, sœurs, dont les saints n'exécutent pas que Dieu vous a donné la comme voile, n'est-ce pas vrai Pensez-vous que Dieu ne peut pas faire pousser vos cheveux Ma sœur, elle n'est pas ici aujourd'hui, je pense. Elle était là, je sais, des elle n'est pas là. Libandé n'est pas... De... <rire> Je ne vois pas bien. Lève-toi, Libandé. Lève-toi quand même. Elle avait un problème avec les cheveux. C'est vrai ou pas, non C'est vrai. Elle est venue me demander pour prier pour ses cheveux. C'est vrai, n'est-ce pas C'est vrai ou pas Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on entende bien. Parce que... <rire> Et alors, depuis qu'on a prié, le Seigneur a accordé la grâce que les cheveux de Libandé. C'est vrai ou pas C'est vrai. Tu peux t'asseoir, Libandé. Le Seigneur, notre Dieu. Le, le problème, je ne là-dedans, mais le problème, c'est qu'avec les chapeaux que vous mettez, la chaleur qu'il y a, vous, vous coupez vos cheveux vous-même. Oh, Il ne pousse pas, mais il ne pousse pas. Mais tu l'as d'abord mis un démon dessus. Et puis avec une... Mais c'est vrai. J'ai pas de les chapeaux tous les jours, mais j'aurai la calvisie. C'est vrai, frère. Oh, gloire à Dieu, il faut que les cheveux poussent. Mais tu, tu, tu mets les trucs tu, tu, sur toi. Comment veux-tu? Il ne respire même pas. Est-ce est qu'il ne respire pas vos cheveux? Les cheveux doivent respirer. Alors à ce moment-là, ben, il prend son envol d'une certaine manière. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia. Amen, amen. Frère, il faut quand même mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, tu as fait de moi une femme. Tu as dit dans ta parole. Que ça, la chevelure, c'est le voile. Alors Seigneur, c'est toi qui crée, c'est toi qui transformes. Donne-moi les cheveux. Ta foi, là, était donnée pour ça. Tu demandes quelque chose d'autre. Non, tu, tu l'as dit, toi. Je vois qu'ils sont petits, mais tu l'as dit, Seigneur, donne-moi. Mais c'est vrai. Non on ne peut pas me dire, oh, frère, les, les femmes africaines, comme dit, hein, les Africains, non, regardez bien, les Africains ont beaucoup de cheveux, cheveux, oui, oui, monsieur, il ne faut pas trouver des prétextes. vous avez tellement mal agi, dis nous Seigneur, nous nous répandons, que tu nous pardonnes, on a mis tellement de bazar, pour la la la mais maintenant, ta main à toi, fais pour pousser les Pose ta main, Seigneur, que les cheveux poussent. Qui a fait pousser les cheveux, Samson, c'est bien Dieu. Or, Samson est un homme. Donc, Dieu fait pousser pour une femme quand même. Est-ce que vous comprenez Il ne faut pas m'en vouloir. J'ai dit simplement pour que vous puissiez comprendre. C'est pour votre bien. Vous savez, il faut s'éloigner des démons. On a, il, il, vous savez, les démons sont malins. Ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas un corps. Alors, ils, sont, ils ont doublé de malignité. Alors, puisque tu ne leur donnes pas ton accord, ils ne feront jamais rien. Mais tu trouve maintenant des moyens de pouvoir faire rentrer comme ça, ah, à ce moment-là, il rentre effectivement, et puis c'est fini. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que Dieu veille sur nous. Ne soyez pas comme, ah, mais, non, mais, comme, comme là, non ici, évidemment, ça fait des problèmes. Et puis, quel, quel vous savez, <rire> en tant qu'enfant de Dieu, on peut bien comprendre que ce n'est pas de nous toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on était ignorants parce que tout un tas de choses, effectivement, on nous a eu à pouvoir, c'est pour ça qu'on a ramassé beaucoup de choses de l'Église catholique qu'on en a encore, mais qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on a besoin de prier Dieu pour qu'on puisse revenir, effectivement, à la parole de Dieu, à l'original. Et là, on comprend qu'effectivement, que ceci n'a rien à voir avec nous. Alors, je pense que, rien que par le lecture que vous trouvez bien de lire tout à l'heure, effectivement, on a fait de l'histoire que les questions cessent. Et puis, par la réponse, effectivement, dans les scènes d'écriture, avec Abraham, si vous voulez, mettez alors l'anneau au nez. Alors, à ce moment-là, on peut encore dire, bon, on a fait quelque chose qui est scripturel, mais qui est une tradition et qui n'a rien à voir, effectivement, parce que Dieu n'a jamais ordonné une chose pareille, effectivement. Donc, nous comprenons cela. La deuxième chose, effectivement, parce que je ne vais pas vous retenir, c'est aussi la, lorsque nous avons eu à pouvoir aller... Bon, c'est vrai que j'ai aussi entendu qu'on m'a demandé si cela était possible, de pouvoir rentrer dans l'Apocalypse, soit écrire aussi un, un livre sur l'Apocalypse. Nous prions Dieu aussi, les Seigneur. Mais vous savez, moi, je ne. Je ne enfin, bref. Mais euh, je crois que c'est quand même une chose aussi importante de voir la grâce que Dieu nous accorde, de pouvoir réellement aussi recevoir sa parole et d'être aussi éclairé. Nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, je pense, où l'Écriture nous faisait par effectivement. Rapport. Et ça c'est merveilleux de voir comment Dieu nous aime et, et Dieu nous soutient aussi, d'une manière à ce que nous puissions être toujours fortifiés dans la foi, être encouragés, de savoir qu'effectivement que Dieu est vraiment vivant et, et, et, et tous les sacrifices que nous faisons pour Dieu réellement une finalité, une récompense assez extraordinaire. Chapitre 20, il dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit donc les dragons, les serpents, anciens, qui est le diable Satan, et il y a pour mille ans. » Vous vous souvenez Donc, il était question, effectivement, de millénium. Vous vous souvenez cela et il les jeta donc dans l'abîme, ferma, et c'est là, effectivement, l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le mille ans soit donc accompli. Alors, après cela, il faut qu'il soit donc délié pour un peu de temps. Vous vous souvenez, non On en a parlé ici. On sait pourquoi il doit être délié. Parce que pendant mille ans, quand, on, quand il est lié, eh ben, il n'y a pas de problème parmi les gens. Donc, les gens sont donc dans la paix. C'est lui, en fait, qui crée des problèmes. Donc, si les démons n'étaient pas là, nous serons tous en paix. Parce que pendant qu'il est lié avec tout ce qu'il a, effectivement, eh ben, pendant mille ans, il eh n'y ben, a pas de problème. Mais maintenant, on doit les lier, les lier, effectivement, parce qu'il y a gog et Magog. Vous connaissez cela, non Je pense, effectivement, aussi, avec ce qu'il est, est, effectivement. Bon. Alors, voilà. Maintenant, le verset suivant nous dit, après cela, il faut verser, verset, verset 4, il dit,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 « Ils revinrent donc à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Et puis on nous dit, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le mille ans soit donc accompli. » C'est ce qu'on appelle la première Et puis on nous dit clairement, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, » La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Donc, nous l'avons entendu effectivement que la première résurrection, dans la première résurrection, ne peut y avoir que le pouce du Seigneur Jésus-Christ et les 144 000. Donc, les élus, effectivement, qui sont en Israël et qui vont réellement aussi passer, effectivement, par, euh, effectivement, aussi, le, le, enfin, le, le, le sacrifice, enfin, pour votre, tuer, effectivement, votre être tué, effectivement, massacré, effectivement, donc passé par. Puisque, comme vous vous souvenez, lorsque nous avons eu à pouvoir parler de. La 70e semaine de Daniel, ça si vous ne l'avez pas, il faudrait s'assurer à la brochure effectivement, et c'est publié même sur Amazon et sur beaucoup, vous pouvez être, allez mais dans notre bibliothèque ici nous l'avons aussi. Donc la 70e semaine de Daniel, donc la dernière semaine de Daniel. Vous vous souvenez encore Nous avons pu voir effectivement ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir montrer comme plan effectivement pour le temps imparti, à Israël. Et nous avons insisté en disant qu'effectivement, qu il y a un lien entre nous et Israël. Parce que les Seigneur, ayant donc tourné les doigts à Israël, a tourné les regards vers les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Ça, vous le savez. Donc, effectivement, que lorsque les temps des nations se termine, il faut que les seigneurs... Le problème, c'est que vous dites que nous connaissons en fait. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire effectivement quand on nous dit que les temps des nations se terminent et que le Seigneur se tourne vers Israël Il faut que vous sachiez aussi pour quelles raisons effectivement, il n'est pas obligé, mais pour quelles raisons effectivement le Seigneur se tourne vers Israël. C'est absolument important. Je crois que dans les scènes écritures, parce qu'il ne faut pas que vous dites « nous connaissons » parce que vous répétez quelque chose. Il faut que vous, parce que vous devez savoir que nous sommes appelés à être une parole vivante de Dieu. C'est-à-dire que les choses qui concernent les Seigneur et la parole de Dieu, nous devons être des gens qui sont convaincus. C'est comme je répondais à, à ma bien-aimée sœur qui m'avait dit, mais frère, parce que quand j'ai eu à pouvoir entendre un rapport avec l'Alliance, euh, je n'étais pas bien tranquillement, je pense que moi j'aimais bien, mais puis après, comme j'ai vu que c'était donc quand même dans la parole de Dieu, j'ai dit que bon, comme cela est à la parole de Dieu, ben, je ne vais pas le mettre, mais j'avais mal au cœur. J'ai dit, non, non, non, non, non, non sœur. Non, non, non, non, sœur. Alors parce que. Et, et, J'aime beaucoup ma soeur, hein, parce qu'elle a posé sa bonne question. Elle me dit, mais maintenant, comme je dis que je ne vais pas le mettre, est-ce que euh, devant Dieu, je suis, je suis droit Est-ce que devant Dieu, je suis bien Dieu m'accepte comme ça Je dis, non, Dieu n'est pas comme ça. Il ne faut pas jouer avec Dieu, il ne faut pas. Faut pas je n'ai pas dit qu'il n'y je pas joué, mais je lui ai répondu, mais Dieu n'est pas comme ça. Il y a seulement qu'elle a posé sa question. Parce que mon frère et ma soeur, ne faites pas, parce que bon, quand même, Dieu, la Bible l'a dit, donc je vais quand même le faire. Ça, ça, tu ne seras jamais béni. Il faut faire quelque chose parce que tu trouves que c'est juste et que je suis convaincu dans mon âme qu'effectivement, que même si on me met les couteaux ici à la gorge, en tout cas, jamais je changerai d'avis. Là, tu es un fils béni de Dieu. C'est comme ça avec les choses. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas sûr et certain, un jour, le quelqu'un, il va te faire vaciller que Mais c'est ce qu'il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit Et pourtant, Dieu avait réellement dit. Vous voyez bien qu'il n'a pas bougé Adam. Parce qu'il savait que là-bas, c'est du béton. S'il va là-bas, il sait qu'il va perdre ses plumes. Mais il dit Mais je vais chez quelqu'un qui n'était pas tellement sûr et certain. Là, je peux arriver à pouvoir glisser. C'est pour ça que, ne dites pas seulement nous connaissons, mais c'est que nous avons. Mais j'ai béni Dieu pour le Il dit Non, je ne vais pas dire, je vais être convaincu moi-même. Alors là, les Seigneurs aiment cela. Donc nous devons comprendre pourquoi est-ce qu'on dit qu'effectivement que nous sommes liés avec Israël. Donc, c'est quand, parce que Dieu ne peut pas se faire ce qu'il fait, hein. c'est quand l'épouse est parti que le Seigneur, notre Dieu, se tourne vers Israël. Il y a bien une raison, vous le savez, n'est-ce pas Et c'est comme ça que la dernière semaine commence. Donc, au milieu de la semaine, effectivement, alors il se passe quelque chose. C'est pendant les temps que les deux prophètes, vous connaissez le nombre de jours, non Vous vous souvenez, nous avons lu avec vous, comme la soeur pose la question, dans le chapitre 12 de la Révélation, non Apocalypse, non pas, verset 6. Vous vous souvenez encore qu'elle a parlé de la femme dans le désert, vous vous souvenez, non C'est à ce moment-là que les deux prophètes se trouvent en Israël, pendant 1260, qui veut dire trois ans. Exactement cela. Donc ça dit que si vous faites trois ans, trois, trois ans et demi plus trois ans et demi, ça fait combien Mais quand on dit trois ans et demi, ça dit c'est la moitié de sept. Ces... N'est-ce pas Donc c'est la période pendant laquelle ils vont donc prêcher la parole de Dieu. C'est comme ça, s'ils doivent prêcher, mais ils prêchent la même parole que les apôtres ont prêché. Est-ce que vous suivez C'est comme cela qu'on parle des élus, non comme ça qu'effectivement que la parole de Dieu devient manifeste. Et maintenant, ceux qui ils commencent à pouvoir croire effectivement. C'est à ce moment-là qu'ils vont croire aussi la parole de Dieu. Parce que ils, les élus, quand ils entendent la parole de Dieu, mon frère et ma soeur, ils ne résistent jamais. Amen. Mais ceux qui ne sont pas des élus, ils vont combattre la parole. Les pharisiens, les saducéens ainsi de suite, effectivement, ben, ils combattront la parole de Dieu. Mais les élus entendent et s'accrochent et se donnent à la parole. C'est à ce moment-là, effectivement que, effectivement, que vous avez remarqué qu'en réalité, que l'épouse est déjà partie. N'est-ce pas Mais les élus, en fait, les 50 000 sont encore sur la terre, puisque les deux prophètes sont là. Vous me suivez Les prophètes n'ont en action que quand l'épouse est partie. Mais nous avons lu avec vous, effectivement, que les 50 000 seront aussi parmi dans la première résurrection. C'est comme ça que vous comprenez qu'ils doivent être comme des martyrs. C'est quand ils meurent maintenant, à cause de la foi, ils ne vont pas régner leur foi, ils vont croire à la parole de Dieu. Mais ils ne feront pas partie de l'épouse parce qu'Israël s'est appelé des serviteurs de Dieu. Mais ils, feront part, ils seront effectivement là, effectivement, à la première résurrection, parce que vous avez entendu les termes effectivement utilisés. De la foi qu'ils ont effectivement, ils n'ont pas adoré la bête, ils n'ont pas reçu la bête, effectivement, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils seront donc à la première résurrection. Et vous avez entendu les termes, l'expression. Vous vous souvenez? Heureux et saints ceux qui ont part à la première, car la seconde mort n'aura point de... Est-ce que vous comprenez? Bon, ce qui veut dire que tous ceux qui ne feront pas partie de la première résurrection, eh ben ils ont. Qui sont susceptibles de pouvoir avoir le problèmes pour la seconde mort. Ça veut dire que c'est lui qui peut être sûr et certain de son salut en disant que moi, vraiment, ici, tout est accompli ce n'est qu'un élu. Parce qu'aucun élu ne peut. Parce qu'il a été élu parce qu'il doit faire partie. C'est pour ça qu'on parle des élus, effectivement. Ce n'est que l'élu parce que, comme on l'a vu, effectivement, l'épouse, c'est celle dont on parle. Quand on parle des élus dans les scènes d'écriture, effectivement, rapport avec nouvelle Alliance, effectivement aussi, les élus dans les scènes d'écriture, il s'agit bien Or, pour que toi, tu, tu réalises que tu es vraiment un élu... Tu, tu es censé pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est un cachet. Est-ce que vous suivez Amen. Qui est un cachet, qui démontre qu'effectivement, que ça, c'est mon choix. Ça, c'est le mien. D'ailleurs, vous le verrez très bien, frère de ça, que dans les scènes écritures, quand le Seigneur a eu à pouvoir choisir, ils sont venus, et puis il a mis son cachet. Est-ce que vous vous souvenez quand... J'aime bien quand je pose la question, vous ne me regardez pas, vous dites « Amen » parce que vous comprenez ou bien vous avez saisi. Est-ce que vous croyez Amen. Un élu, les signes qu'il a comme élu, c'est bien le baptême du Saint-Esprit. Comme je disais à un frère, les signes d'alliance que vous avez, le monde vous donne effectivement avec une femme, c'est l'alliance la, la, la, la, de deux, non Vous dites que vous êtes marié, n'est-ce pas Et ce que nous avons vu aussi ici ça remonte donc des choses, des choses des Égyptiens, vous connaissez, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais maintenant, toi, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, et quel est le signe d'alliance que toi tu es lié au Seigneur La bague au doigt Non. Ce sont toujours des choses ésotériques, en fait, avec des. Regardez la Babylone la Grande. Il est toujours moins, on doit aussi. Vous connaissez bien, non ils sont pleins des choses, effectivement. Si vous allez chez les satanistes, c'est cela. Tout est plein là-dedans. Vous ne verrez jamais. On a dit que l'apôtre Paul, il n'y a pas dit Alléluia. L'apôtre Paul, le... jamais. Ou l'apôtre Pierre, le... jamais. Frère, réveillez-vous quand même. Soyez quand même, parce que vous dites Oh, les frères, les frères, mais non, mais réveillez-vous. Ça n'a rien à voir. Donc, quels sont les signes en question qui vous montrent que vous lui appartenez Parce que c'est comme ça L'homme. La femme appartient à l'homme, comme ça non, non, Mais comment vous dites qu'elle elle, m'appartient, effectivement Il y a quand même un signe d'alliance, non Comment toi, tu peux dire que tu appartiens au Seigneur Le Seigneur est à toi, il est à moi, il est à moi, moi je suis à lui. N'est-ce pas vrai Comment, qu'est-ce que est signe oui, mes frères, je vais vous montrer. Alors, Romain. Romain. Romain au chapitre 8. Romain au chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit là, c'est le, le Saint-Esprit. Hein? Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de qui? Et qu'est-ce qu'on dit par la suite? C'est sûr. C'est clair, monsieur. C'est ça le signe que tu es attaché à lui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne... Je ne sais pas les fait ce qu'il a dit, la Bible. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir, en fait. Il faut bien se réveiller pour bien comprendre. Ce n'est pas un jeu, mon frère et ma soeur. Pour voir toujours... Non, non, non. Tu dois être conscient. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc tout ce que tu fais ne vaut rien. Il faut, il faut que il y ait quelque chose qui te lie à lui. Et puis, il le dit bien clairement aussi, il est très bien, ça. Nous continuons, il dit, mais... Il dit, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, vous suivez ça Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous... C'est lui qui a résuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par quoi? Qui fait quoi? Et si vous ne l'avez pas, comment voulez-vous prendre part à la première résurrection? Les morts en Christ résisteront premièrement. Donc c'est absolument important et nécessaire de comprendre que déjà quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est là un signe que tu es un élu. Et puis d'ailleurs, quand tu le reçois, tu es convaincu. Rien au monde ne peut te détacher. Rien au monde. C'est pour ça que quand quelqu'un se le baptême le Saint-Esprit, le ciel est à lui. Satan ne peut plus rien. Il sait bien que là, il a perdu son emprise. Amen. Ne dormez pas, frères et sœurs. Réveillez-vous. Ça, c'est la chose primordiale. Mais Seigneur, je ne peux pas donner du repos à mon âme et à mon esprit aussi longtemps que toi, tu n'es pas là-dedans. Parce que dans la justification, il n'est pas dedans. Dans la sanctification, il n'est pas dedans. C'est pour ça que frère, frère, non frère, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, les choses sont différentes. C'est la vérité. Amen. Vous entendez la parole de Dieu avec autant d'assiduité, avec autant d'empressement. Vous sentez que ça commence à rentrer. ça... Ah, gloire à Dieu. Je suis porté par la parole. de il bon Dieu, je vais rester même jusqu'à 4 heures. Amen. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose au-dedans. Et pendant que la parole sort, le Saint-Esprit te parle. Même s'il si n'est pas terminé la phrase, la phrase est continuée par le Saint-Esprit. Il, il enseigne, il a dit que, il, en, il, il, est, il est celui qui nous enseigne. Il instruit, il conduit, et jamais on sera. La parole sort, tu combats la parole, il se il prend pour qui Non Quand la parole commence, c'est la crainte. Vous sentez qu'il y a une présence dans tout cela qui change. Mais ce n'est pas moi, c'est lui qui prend le contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, que, alors là, nous mettons. C'est pour ça, que quand il mais le meilleur moment, c'est pas. Qui a dit, ah, il répète, non, il sait ce qu'il dit. Le meilleur moment, c'est quand nous sommes. Là. Oui vous savez, nous sommes heureux, Dieu nous bénit de manière extraordinaire, parce qu'il nous faut le temps de pouvoir être dans cette atmosphère bénie comme nous conduit, effectivement. Parce que c'est comme ça que les saints s'entraînent à l'aise pour pouvoir parler. Amen. Donc tout s'est lit. Amen. Ah oui, il ne faut pas aller. Non, non, tu sais pas comment. Tout s'est lié, effectivement. Mais nous, nous, nous vivons comment Et pourquoi Mais par la parole. C'est à ce moment-là que la parole sort, effectivement, parce que nous, avons, nous avons suivi le Seigneur, nous avons chanté tous nos cœurs. Maintenant, viens nous parler. Amen. C'est révélé aussi à nous. Donc, que nous comprenons l'important chaque chose que nous faisons pour le Seigneur. Ça s'embrique en fait les uns avec les autres. Donc, à ce moment-là, quand nous entendons la parole, c'est le moment où, quand, quand, quand, quand ce moment-là arrive, frère, il n'y a pas de sommeil, hein? Non, Non, non, non, non. Si je dois dormir, je dormirai dehors. Mais pas là, pas à ce moment-là. Parce que déjà, vous savez que quand nous sommes même à la maison, ou quand nous sommes même au travail, notre corps bat Pourquoi Pour être là pour ce moment, regarde mon précieux frère Salam, que Dieu le bénisse. Il sourit, on voit la joie de son visage. Ah, il, il dit Amen. On voit que Dieu, que Dieu te bénisse, mon béni. Ça nous fait beaucoup D'ailleurs, de... ce costume, c'est les tiens. Vous savez, il est venu, il est venu, il est allé, il a dit, je ne sais pas ce que je peux offrir au frère. Il il, il, il, il, il, me, il vient à mon bonnet frère, j'ai t'ai trouvé, j'ai dit quelque chose à voir, ce que je peux et ben, Il savait pas, mais ce costume, celui qui me l'a offert. il baisse la tête c'est merveilleux Dieu, donc nous comprenons que c'est quelque chose de très important pour nous de pouvoir vraiment être attentif à la parole de Dieu de réaliser qu'effectivement que c'est vraiment le moment le plus important parce que là Dieu nous parle et nous séduisons, effectivement il ne veut pas que nous puissions être non, que nous puissions être certains être sûrs et certains que ce que lui il a dit est toujours conforme à sa parole alors nous pouvons marcher donc, sans le Saint-Esprit, vous savez, nous pouvons être de ceux-là qui chantent, effectivement, enfin de ceux-là qui parlent beaucoup de effectivement, mais nous ne ferons pas beaucoup de progrès. Et comme je le disais tout à l'heure, nous revenons vite dans, dans l'Apocalypse, dans, dans, dans c'est quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit que toi tu peux dire, je suis dans le repos. Amen. Oui, monsieur. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es toujours en train de pouvoir encore se battre. Tu fais les efforts pour pardonner, pour pouvoir aimer, les efforts pour pouvoir chanter. Ah oui Tu es toujours les problème problème. J'ai un problème. Et, et, Est-ce que je peux... Que... Non, non. Quand tu as déjà baptisé, tu es un homme en paix, et une femme en paix. Et, et même quand le problème est là, tu dis, Seigneur, tu prends le contrôle. C'est pour ça, frère, nous, nous sommes appelés à pouvoir... Cette année ici est une année où Dieu est en train de baptiser. Ne laisse, passer, ne laisse pas passer cette année-ci pour que le oh Seigneur puisse encore.. Mais il est fait maintenant. C'est aussi l'occasion pour toi parce que du qu clan Seigneur, tu l'as dit, je veux le recevoir ainsi. Ne dormez pas. Donc sans le baptême du Saint-Esprit, sans le scellement, tu es parmi comme les protestants, les baptistes, effectivement. Ah oui, monsieur. Parce que c'est ceux-là qui aussi croient, effectivement, ils vont passer par la tribulation. La grande tribulation. Oui, c'est écrit dans le chapitre 7. Maintenant, ils vont passer aussi par là. Maintenant, c'est à ce moment-là que les gens passent aussi par... Les lisent, par le jugement du trône blanc. Vous voulez qu'on les lise On va le lire tout de suite, effectivement, et puis on va prier. Donc, d'abord, je suis en que Pour prendre part à la première résurrection, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous remarquez que le Seigneur nous parle, effectivement, quand on parle, Oui, il faut être rebaptisé, effectivement, si tu n'as pas été baptisé conformément aux Saintes Écritures, le Saint-Esprit ne peut pas agir, hein? On a besoin de pouvoir... Quand Dieu met de l'ordre, il met vraiment de l'ordre dans tous les détails. Donc il faut qu'on puisse arriver à pouvoir se positionner. Vous ne le faites pas pour moi, vous l'avez bien remarqué, effectivement, parce qu'on peut dire, fait' non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Les frères et sœurs avaient déjà dans leur cœur, effectivement, ce travail qu'ils travaillaient. Mon Dieu, moi, je n'étais pas en courant. Merci, mon bébé, mais que Dieu te bénisse pour cela. Parce qu'on peut dire, oh, l'IFC, non, non, non. Et quand je viens de la chair, lui-même, il connaît ce qu'il y a dans vos cœurs, et c'est comme cela qu'il ouvre et puis, quand il a parlé, tout le monde Ah, c'était moi, c'était moi. Alors, comment voulez-vous ne pas croire que c'est lui qui Alors, il ne faut pas résister. Quand on est des dieux, on laisse simplement Dieu faire son travail, effectivement. Donc, il faut absolument que nous puissions être bâtis. Frères et sœurs, on est tellement en à voir. Eh, celui-ci m'a fait. Non, abandonne ah, si me dit, Seigneur, maintenant, je veux. J'ai dit J'aime Élisée. Amen. Élisée Il était avec Élie. Dieu l'a béni, cet homme. C'était la grâce de Dieu qu'on a fait. Il m'a dit, mais aussi longtemps que tu restes avec cet homme ici, tu vas voir les choses qui vont changer dans ta vie. Et les fils de Pondibas, tu sais que ton maître va être enlevé. Et il n'est pas allé s'asseoir avec eux pour discuter. Hein. Non, il dit, taisez-vous, je le sais. Et suivez, les faits il suivait il dit. Le fait qu'il aille à pouvoir agir comme ça, c'est comme ça que la double pension est sur lui. Et lui, lui disait, mais reste ici, par ton âme par mon âme. Même si tu me dis, écarte-toi de là. C'est là qu'on voit vraiment une personne lequel laquelle Dieu se trouve. Vous pouvez être avec lui, vous pouvez être tellement de paroles dures à son endroit. Vous parlez même à qu'il. Moi, j'irai où c'est Je suis là, si tu me boues, tu me chasses, je resterai toujours. Il y en a des seuls, oh, parce qu'il ne m'a pas dit bonjour, donc moi aussi. Frère, ma soeur. Et comme il a posé la question à Pierre, je lui ai dit, mais pourquoi vous allez pas? C'était dur aussi, non? Ils ne sont pas partis. Élie il y, il y aussi, Élisée, on lui dit, mais, mais reste ici, moi je vais pas là plus loin. Il dit, pas ton mais par la ma vie. Pourquoi? Parce qu'il était lié, il y a quelque chose qui allait avoir là-dedans. Donc, donc nous comprenons, nous, qu'effectivement, que si un temps où nous devons vraiment fermer nos oreilles et rabattre nos yeux, on dire « Seigneur, je vais, même s'il faut, je ne sais pas, mais je veux la voir. » Quand vous êtes comme ça, mon frère, le Seigneur va vous le donner. Amen. Moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit chez nous, à la maison, dans la chambre, à coucher, par terre. Je n'avais pas de pasteur à côté, je n'avais pas de Seigneur, je n'avais parlé à personne. Seulement quand j'ai vu... Je suis rentré chez moi, j'ai dit, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça, hein. j'ai dit, sur la parterre ici, moi je dors, je dis, Seigneur, je veux avoir ce que les autres ont. Amen. Qui m'avait conduit comme ça oui. au dedans, c'est à la maison que j'ai reçu le baptême. Quand je suis rentré dans l'assemblée, effectivement, ouf, les jours où la réunion s'était née, j'étais assis dans le fond là-bas. Et les passeurs étaient devant. Il avait, il avait les dons de vision, effectivement, de voir. Moi, J'étais là, assis. Et d'ailleurs, quand je suis rentré même dans, dans l'enclos, effectivement, de l'église, effectivement, je me sentais parce que je, je me sentais vraiment rempli et je suis arrivé. Et je passais, j'étais juste à côté de quelqu'un qui était assis là. Dieu mettez-moi. Les messieurs avaient des pensées dans son cœur, Il pensait ça. Et là où moi j'étais assis, effectivement, toutes les pensées qu'il avait, eh ben moi je l'avais, effectivement. J'ai dit, Seigneur, c'est possible. Oui, évidemment, hein, les pensées, il pensait, il a fait sortir. Évidemment. Donc, ça dit que, lui étant assis, moi assis ici. tout ce qu'il avait comme qu pensée, Dieu me le révélait. Je me disais, mon Dieu, comment ça se passe <rire> C'est comme ça que la crainte, je suis allé rentrer pour me mettre dans un coin pour que personne ne me voie. Au fond, là, c'est. Et alors, quand on priait, quand on chantait, ça bouillonnait dans le cœur, on sentait une flamme qui était là. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ah. Je ne comprenais pas. C'est à ce moment-là que le pasteur reçoit une vision. Il dit, toi là-bas au fond. J'ai <rires> dit, toi là-bas au fond. Qui s'est dit, toi là-bas. J'ai dit, Seigneur, quel péché j'ai fait. Mais c'est la vérité, je vous rencontre par Quel péché j'ai fait, mon Dieu. Mais j'ai confessé tout quand même. Qu'est-ce que j'ai oublié ou mis pour que je sois mis en, en spectacle aujourd'hui? Il dit, oui, c'est comme ça que ça se passait là-bas. Viens ici devant. Alors, tout tremblant, tout tremblant, je viens aussi là. Et alors, il y en avait un qui était là, sous l'onction, effectivement, qui prophétisait, qui effectivement. Quand je me suis donc approché, effectivement, eh ben, c'est là que la prophétie est sortie. Qu'effectivement, que j'ai été donc appelé pour servir les Seigneurs. Je n'étais que. Je ne connaissais même pas ce que c'est que l'appel de Dieu. Alors, euh, le pasteur, il dit, mais quand tu étais au fond là-bas, j'avais vu en fait une lumière comme une étoile au-dessus de toi. À ce moment-là, je ne connaissais même pas que frère Bonhomme existait. Je ne connaissais rien. Mais cela a été vu au-dessus. Vous voyez que les choses que nous vivons, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a commencé depuis longtemps. Dieu veillait sur nous, effectivement. Il dit, viens ici devant. Eh bien, je suis venu, parce que ça que je me suis mis, dit, mais toi, genoux, va prier pour toi. Je dis gloire oh, à Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Je me mets à genoux et il s'approche. Il avait la Bible il met d'abord la bible sur ma tête et il met sa main la prophétie sort et pendant qu'il priait moi ici votre frère je sentais les iotas donc chaque lettre de la bible descendait de là jusque dans mon cœur dans mon âme jusqu'au tout le corps de l'intérieur jusqu'aux ongles et pendant ce temps-là qu'il priait j'avais les yeux fermés comme ça la lumière va et le seigneur Jésus était devant je l'ai vu comme je vous voyais. Comme je vous vois là. Il était devant avec sa robe rouge. Ses pieds étaient surplombés juste là. Il avait des pieds basanés comme ça. Hein? Et son, sa robe flottait comme ça là-bas. Et au champ des... Mais alors une puissance est entrée en moi. Tellement puissant pendant... Il était toujours là devant moi. La puissance rentrait dans l'intérieur depuis là, tout mon corps tout entier. Et après, quand il a fini de pouvoir prier, ça s'est fait... Maintenant, on me dit, « Lève-toi, va t'asseoir. » Pour la première fois, j'étais comme un bloc de béton. Je n'avais pas à me lever. Je pas à me lever. Alors là, Dieu a permis que je sache que j'ai une dans le nom de Jésus-Christ. Il me tient par la main, il a compris, il dit, « Au oh nom de Jésus-Christ, lève-toi. » J'étais comme une plume. Mm -hmm. Je me suis levé, j'ai dit, oh. « J'allais m'asseoir. » Après, quand je rentre à la maison, je commence à prier. Alors, je commence à voir des choses. « Les seigneurs me à quelques... Je connaissais, il y avait un hein, qui avait un esprit de sorcellerie et sa grand-mère venait pour me voir. Moi, j'ai dormi. Dieu me montrait comment cette grand-mère venait et comment il parlait avec lui à la fenêtre. « Tu voyais tout ?» Le lendemain, j'ai dit, « Mais tu es... »« Oui, oui, oui, oui, J'ai dit, « Tu vois ?»« Donc, effectivement, ici, tu ne peux plus... » Alors, c'était maintenant la crainte, évidemment. Donc, Dieu travaille. Les dons que Dieu donne, ça a commencé Et Dieu travaille, effectivement... Il, il, il, il n'a pas cessé. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, même pas plus tard qu'hier, Dieu me montre encore certaines choses. C'est-à-dire qu'effectivement, que nous avons à servir un Dieu qui est vraiment parfait. Et ça, il est fait Mais pour toi aussi. sache effectivement que ce Dieu est vraiment vivant. Et c'est ainsi que nous allons terminer qu'il est absolument important que tu saches que le Saint-Esprit, c'est vraiment ce que Dieu aime donner à son Fils. Dieu ne peut pas te réviser, c'est parce que c'est en fait le moment où Dieu vient habiter en toi. Alors s'il y a une chose que tu peux demander avec assurance pour l'avoir, c'est bien le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est dans la Bible, il est dit lui-même, parce que c'est un don qui donne, mais le problème c'est toi en fait. Alors si tu as donc reçu le baptême du Saint-Esprit, je le répète encore, tu es donc un élu. Donc c'est né, effectivement que le monde n'a plus de pouvoir sur toi, le plaisir du monde tu n'en auras plus besoin, frère... Si tu ne pourras même pas prendre plaisir dans une boîte de nuit. On peut t'amener, tu vas t'asseoir là, mais tu ne prendras pas plaisir. Même si en ce moment tu fais des tube, tu vas mettre debout pour faire bouger les pieds. Et ton pied à toi ne va pas suivre. Parce que quelque chose va te bloquer et te faire sortir de là. Il veille parce qu'il a pris possession de toi. Et Satan ne peut plus arriver à avoir le pouvoir sur toi. C'est terminé cela parce que tu es Seigneur. Donc, ça veut dire que tu es sûr et certain qu'avec lui, c'est pour l'éternité. Mais maintenant, avec les dénominations, parce qu'on a posé la question, mais avec les dénominations, les choses sont différentes. C'est pour ça que vous pouvez voir, effectivement, que quand on prêche la parole de Dieu, c'est pour ça que, même parmi vous, effectivement, frères et sœurs, quand vous avez la résistance, malgré que vous êtes assis ici, quand vous avez la résistance, votre sort est avec les dénominations. Vous pouvez nier, mais les saintes équitudes nous le prouvent. Quelqu'un qui a les baptêmes du Saint-Esprit, il aime la parole. Amen. Oui, la parole peut le fouetter, peut faire tout ceci, et il reviendra toujours à la parole. Murmure, il n'en a pas. Et puis, il cause jamais de problème. Ah oui, vous pouvez remarquer. <rire> le temps vous pouvez aussi remarquer cela. Un homme ou une femme qui est débattue de Saint-Esprit, vous ne le verrez jamais en discussion, en problème. Hé, hey, toi tu as fait. Hé, hey, maman bon, m'a fait. Non. Lui, on lui fera toujours, mais il dira toujours, Dieu pardonne. Amen. Dieu pardonne. Que Dieu est pitié. Quand en discussion, des belles choses, hey, hey, non, non, non, non. Parce, parce qu'en fait, il ne veut pas trister, c'est lui qui est en lui. Parce que quand tu te laisses aller dans les, dans les discussions, ça bouge un peu. Tu sens dans ton âme que... Il y a un souillot qui est rentré. Je vais mettre ma vie en ordre avec le Seigneur. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que la première résurrection, c'est pour les élus, c'est-à-dire l'épouse et les 144 000. Mais dans le restant, effectivement, ils vont passer par la tribulation. Je termine par là, je vais lire avec vous. Après le chapitre 21, et puis nous allons les lever pour prier, pour rentrer à la maison, je pense que c'est là, oui. Après le chapitre. 3. Oui, voilà, c'est là, oui, c'est Chapitre 20, pardon, s'il dit. Euh, voilà. Voilà. Chapitre 20, nous lisons et puis nous allons lever pour prier ensemble. Verset 11. Dans le chapitre 20, on avait lu le verset 4, non Vous connaissez, non Et puis, euh, et ceux qui n'avaient pas réussi dans la bête, ils révèrent donc à la vie ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Hein et puis il dit verset 6, il dit, heureux eux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Vous vous souvenez, non oui. Chapitre 20, verset 6. Maintenant, verset 11, il dit Après que les diables aient été lâchés, hein? verset 11, dit Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, vous entendez Les grands et les petits qui s'étaient tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous avez remarqué une chose qu'effectivement, que, en, rapport, en rapport avec l'épouse, effectivement, il est parlé effectivement que ceux qui sont endormis en Christ. Vous connaissez, non? Et puis les morts en crise resteront premièrement. Et puis on nous dit, ensuite nous les vivants. Vous avez remarqué ça Ensuite nous les vivons. Qu'est-ce qui va se passer Nous nous serons donc transformés. Les vivants nous serons donc transformés et nous monterons dans les airs. Et nous partirons effectivement avec ceux qui sont partis avant nous. Donc nous serons ensemble dans les airs effectivement. Alors vous remarquerez très bien que Là, on parle effectivement d'un cas, d'un moment tout à fait particulier, d'un peuple particulier. Tandis que les croyants des nations ne pourront pas expérimenter cela. Le croyant des nations ne vont pas faire pas, pas, pas expérimenter l'enlèvement. Je, je veux que vous puissiez comprendre en fait. Ils vont pas... À un moment, même si, par exemple, on dit que ce sont des croyants, l'enlèvement est lieu et qu'eux aussi vont être aussi enlevés. Ils ne peuvent pas être enlevés parce que l'enlèvement, c'est pour l'épouse. Est-ce que, est que vous comprenez Amen. Il y a des choses que nous devons comprendre, effectivement, que c'est pour ça que Dieu est tellement exigeant Vraiment. à effectivement, son épouse, parce que les qualités qu'a l'épouse, aucun autre ne peut les avoir. Amen. Quand on parle de l'aigle, c'est pas les c'est pas... De... L'aigle, c'est l'épouse. Et l'aigle a des qualités que les autres oiseaux n'ont pas, effectivement. Lui, il peut monter très haut, mais les vautours pas. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça, la parole de Dieu est tellement si... Exemple à, à l'endroit de chacun de nous, parce que nous, nous sommes appelés à être la parole. Alors, nous continuons, il très bien, nous parce que nous n'avons pas beaucoup de temps en tête de détail. bien, il dit... Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Vous vous souvenez de cela Dont le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous réjouissez pas parce que les mots sont parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, n'est-ce pas Donc dans le livre de vie et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, il dit « je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Vous avez dit cela, non Il nous montrait effectivement que les noms qui sont inscrits dans le livre de vie peuvent être effacés. Oui. Vous vous souvenez Mais le nom qui sont inscrits dans le livre des vies de l'agneau, c'est impossible. Or, dans le livre des vies de l'agneau, ne peut être inscrit que le nom des élus. Frère, c'est un privilège. Donc, toi qui es élu, frère, tu peux, tu peux être certain que ni l'enfer, ni la mort ne peut rien contre toi. Il n'y a aucune puissance parce que là, quand ton nom est mentionné dedans, Frère, ce n'est plus un problème. T'as dire que tu es tellement heureux. C'est pour ça, que quand tu chantes le Seigneur, il y a cette, cette reconnaissance qui monte dans ton cœur. Tu chantes pas pour le bruit. J'aime Jésus parce que tout le monde chante. Non. Toi, tu dis, j'aime Jésus. Parce que non. Non, parce qu'il, il, il, il est, Il est. J'ai dit, tu l'aimes pas parce qu'il va te bénir, parce qu'il va te donner l'argent, parce que tu vas te donner des femmes ou des hommes. Non. J'ai pas besoin de cela. Mais si je n'ai pas, mais c'est lui qui m'importe. Je l'aime tellement que je ne peux pas vivre sans lui. Pourquoi Parce qu'il est une partie de toi. J Jésus, notre Seigneur, est tout pour toi. Et, et quand tu le chantes, tu le chantes parce que tu l'aimes, frère. Que Dieu te bénisse. Je ne peux pas te, me voir ici arriver et, et qu'on on, m'oblige à pouvoir chanter. Frère. Même si j'ai une journée où j'ai souffert, effectivement. Mais le fait d'être là, de savoir que mon Jésus vit. Mes frères. Je chante, je chante des sillons avec autant de, de joie et d'allégresse dans mon cœur. Oh, frère, moi, je ne sais pas, frère, il dit, ok. Savoir que, non, non, les signes-là, frère, ce n'est pas pour rien que tu as cru la parole. Tous les autres, effectivement, ont difficile de pouvoir croire, mais toi, tu crois. Si tu as cru, frère, le Saint-Esprit est pour toi. Le problème, c'est toi qui t'as, effectivement, pour la chose que Dieu t'a donnée. C'est tout à fait normal. Bon. Continuons. Il dit, « Les livres furent ouverts, celui qui les livre, les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Vous connaissez ?« La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et les saisons de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Vous entendez C'est n'est pas là qu'ils vont passer. « Puis la mort et les saisons de mort furent jetés dans les temps de feu. » Écoutez bien, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut donc jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Or, oh, trois, et bon de l'avoir entendu, c'est qu'on part à la première résurrection, la seconde mort n'aura pas les pouvoirs sur eux. Donc, vous ne pouvez même pas passer par cela. Parce que déjà, vous êtes de l'autre côté. Et vous savez, effectivement, quand on parle effectivement des juges qui s'y assirent, en fait, vous savez, la Bible dit que nous, nous jugerons les anges. Nous, c'est pas tout ce que vous voyez, effectivement, non. Il s'agit d'un peuple différent. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez, vous avez remarqué, frère, de trônes. C'est écrit, non Chapitre 20. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit Verset 4. Et j'ai vu des trônes un seul trône. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Amen. Des trônes. Amen, Amen. Des trônes. Quelque chose. Et puis on va prier. Chapitre 3 d'Apocalypse. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vous entendez Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur quoi Est-ce que vous avez compris C'est lui qui vaincra. Qui peut être le vainqueur dans l'âge, dans toutes les âges C'est n'était qu'elle la Pousse Bien sûr, mesdames, c'est sûr et certain. Les vainqueurs, ce ne sont pas des, des, des, des croyants, c'est ce l'épouse. Pourquoi Les quatre êtres vivants, vous l'avez vu, non Est-ce que vous comprenez Les quatre êtres vivants étaient donnés pour qui Pour l'Église, non Mais c'est là que l'Église, parce que quand les diables se faufilent, effectivement, Dieu donnait effectivement l'un des quatre de vivants, avec la vision pour que le peuple, les, les peuples reconnaissent Quand il changeait de forme, un autre quatre vivant sortait aussi. Ce n'était pas pour les églises des nations, c'était pour l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des vainqueurs. Les vainqueurs, c'est l'épouse. Dans chaque âge, dans chaque âge, évidemment, parce que tous les autres, effectivement, sont dans le même esprit. Comme il dit, mais ah, c'est lui qui est vainqueur. Quand il dit que je frappe, c'est lui qui vous fait. Il passe de quoi Il est dehors, non est-ce que vous suivez Amen. Dans cet âge-là, il est où Je pose la question. Dans lâge de l'Odyssée, le Seigneur est où il est Vous êtes sûr. Amen. Certains qu'il est dehors. Amen. Il est vraiment dehors. Amen. Mais bien sûr qu'il est dehors. Les églises n'en veulent pas. Mais c'est pour ça que nous sommes sortis, non Amen. Pour la sa rencontre, non Dehors, pour sortir, il faut être un vainqueur. Et bien sûr que oui, à celui qui vaincra. Il s'agit bien de trop, non Que les Seigneurs vous bénissent. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci aujourd'hui pour la grâce que tu as dénié nous accorder Père. Être là pour pouvoir te servir comme un peuple, mon Père Saint, uni. À ta parole, à toi, mon bénévole Père du Saint, ayant cet amour, ayant réellement cette foi, cette confiance et cette considération pour ce que tu fais, Seigneur, que ton peuple à toi puisse avoir la force, mon bénévole Père du Saint, avoir aussi la foi parce que tu vis, mon bénévole Père oh Dieu. Nous avons vraiment la victoire, mon bénévole Père Saint. Nous avons aussi la puissance, aussi, et l'autorité, mon bénévole Père, que toi, tu nous as vraiment donné en partie, Père, afin que les diables ne puissent pas avoir les déçus sur chacun de nos personnes, mais que nous puissions être vraiment fortifié dans la foi, mon béni, aimé père au Dieu. Et continue encore la marche, mon bénémoine Père Tébissant, parce que, parce que toi tu vis, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait pour notre précieuse Sœur, Rebecca, Père. au oh Dieu pour et Canada, Père, père Tubissant, parce que tu lui as montré qu'il était à toi, Père. Tu es Dieu. Tu es encore oh, sous le trône encore du Dieu. Et la grâce de Dieu mon bénémoine Père Saint, de voir que ta mère est tellement si puissante, mon roi. Tu es agissant, tu agis encore, mon béni, aimé Père oh Dieu. Soutiens encore. révèle à mon frère et à ma soeur mon béni Père de prendre conscience encore aujourd'hui mon sauveur, pour ce que toi tu es, ce que toi tu fais, mon béni, mon père Jamais tu nous as abandonné, mon bénémoine Père Saint, mais tu as toujours continué à pouvoir agir, mon bénémoine Père Saint. Nous nous réjouissons de ta grande beauté, et de tes grandes compassions, mon béni, mon père, parce que tu es Dieu, parce que tu vis, Seigneur. Oh Dieu, rien d'autre, mon béni, ne pas Ce n'est que toi, mon bénémoine, Père, oh Dieu, qui agis encore aujourd'hui, mon bénémoine, Père Soutiens chacun de nous, mon ...encore avancer avec toi Père, nous te voulons encore plus que davantage mon bénéfice Père Saint, nous sommes heureux d'être à toi et nous vivons pour ta gloire mon Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de ton Père mon bénéfice Père Dieu, manifeste encore ta grâce et ta bonté mon bénéfice Père Saint, souviens-toi de ce peuple qui est à toi mon Seigneur Jésus, nous sommes à toi et nous voulons te servir, comme toi tu le veux mon bénéfice Père Saint, non pas comme nous le pensons mon béni Seigneur. seigneurs parce que nous réalisons que l'heure est tellement avancée mon bénéfice Père Saint, nous voulons nous accrocher davantage à toi. Et te servir comme toi tu le veux, Seigneur. Change-nous, mon oh, béni, mon Père Nous serons changés, mon roi. Merci pour ce que tu as accompli, bénémoine Père Timissant. Oh Dieu, c'est une année particulière, mon oh, bénémoine, Père Tibissant. Où toi tu sais là encore davantage, mon oh, bénémoine Père Saint. Tu m'élimes en encore ta grandeur encore, mon oh, bénémoine, Père oh, Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de chacun, mon oh, bénémoine, Père Tibissant, de ce peuple qui est à toi, pour lequel tu as donné ta vie, Seigneur, oh Dieu. Réveille-nous encore, oh, bénémoine, Père Tibissant. Nous voulons revenir encore à genoux, mon bénémoine, Père oh, Dieu pour encore te chercher dans ta femme, mon ben, ben, père Nous sommes à toi, mon béni, père au oh Dieu. Nous sommes dans le besoin, mon béni, père du C'est toi que nous désirons encore davantage, mon roi. Oh Dieu du ciel, souviens-toi de nous, oh notre Dieu. Pardonne encore nos péchés, nos manquements, mon béni, père du Ramène-nous encore, mon béni, père au oh Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de nous, mon béni, père du Oh, nous avons tellement soif du Dieu vivant, mon béni, père Dieu oh Dieu Oh, nous encore davantage, mon béni, père C'est ton saut que nous avons tellement besoin, père. Les sauts du Saint-Esprit, les sceaux de Dieu, Père oh Dieu, qui démontre que nous sommes à toi un peuple mis à part, mon bénémoine, qui te sert réellement de tout son cœur et de son âme, mon bénémoine, Patrice. Souviens-toi. Souviens-toi, mon sauveur. Dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, selon tes grandes compassions, nous avons soif du Dieu vivant, mon Seigneur. Nous avons soif de toi encore, Père Saint, pour te servir encore. Merci. Merci pour mon frère, merci aussi pour ma soeur, merci encore pour nos enfants, merci pour ce que tu fais Seigneur. Tu es réveillé, mon bénévole Père Saint. L'heure est tellement avancée, mon roi. Seigneur, le monde, mon bénévole Père, est en train de descendre, Mais que ton peuple soit réveillé, mon bénévole Père patricien. Pour réellement te servir encore davantage, mon roi. Tu es réellement Dieu, mon bénévole Père Saint. Ta victoire, nous l'avons, mon béni, Père patricien. Satan a été vaincu, mon bénévole Père, au oh Dieu. Le pouvoir, nous l'avons, mon bénévole Père. Louange et honneur à toi, mon bénévole Père patricien. Agis encore, mon sauveur. Tu es Dieu, mon bénémoine Père Saint. Tu es celui qui travaille, qui est encore davantage, mon roi. C'est lui qui s'écouvre, mon Père personne. Celui qui ramène c'est toi, mon bénémoine, Père oh Dieu. Tu es vivant, mon roi. Tu es l'alpha enfin et l'oméga, mon béni, mon père oh Dieu. Nous avons soif de notre Dieu vivant, Seigneur. Sois de ta main puissante encore parmi nous, mon bénémoine, Père oh Dieu. Qu'est-ce qui davantage, mon roi? Aide-nous encore, mon béni, mon Père. Souviens-toi. Souviens-toi de nous, sauveur béni. Comme nous l'avons entendu, mon béni, Père Saint, oh Dieu. Puissions encore nous aider encore ce soir. Puis si on continue encore l'avantage, mon roi, c'est ton peuple, mon Béné 2400. Qu'il soit donc fortifié. Nous sommes béni mon bénévole, Père Tibissant. Louange et honneur à toi. Tu es Dieu, mon béni, mon Père Saint. Aujourd'hui encore, tu parles, mon béni, mon Père Saint. Tu nous soutiens, mon béni, mon Père Timisson, mon Dieu. Peim pour l'adversaire, peint pour l'adversité, mon bénémoine, Père Dieu. Nous tiendrons fin, mon béni, mon Père Témissant. Dans la foi, dans ta parole à toi, mon béni, mon Père Dieu, nous avancerons toujours avec toi. Être éclairé par toi, mon bénévole. Oh quel bonheur de marcher avec toi, mon bénémoine, Père Témissant, d'être instruit, d'être enseigné. Oh bénéficiaire du mission, tu es le Dieu qui parle, Dieu, Le Dieu qui éclaire encore davantage. Attachement, moi, nous, nous nous résistons de ta grande bonté, merci. merci au sauveur, merci au maître béni. Merci pour ce que tu fais, Père. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes grandes compassions, mon sauveur. Mon âme te reconnaissante pour ta bonté, mon Seigneur Jésus. Sois béni, sois exalté, sois adoré, mon sauveur. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, amen. Seigneur, soutiens. Seigneur, fortifie. Je serai le seul père au oh Père Dieu. Oh, Père puissance, que tu puisses l'aider davantage. Oh, as failli, père, tu as fortune, Père Puissant, mon bénéfice, Père Puissant. En enfin, fait, que sa foi ne puisse pas faillir, mon bénéfice, Père Puissant. Que tu la soutiennes encore davantage pour enfin, qu'elle puisse résister. En fait, que les gars ne puissent pas avoir la décision, sur mon bénéfice, Père Puissant. Parce ta fille, à ton que Père, est la vainqueuse. Ben tu es Dieu, mon bénéfice, Père Puissant. Tu n'as pas changé, mon roi. Agis encore davantage, mon bénéfice, Père Puissant. Oh, Dieu, ta puissance est là pour délivrer, Père Puissant. Pour chasser tous les démons, mon bénéfice, père, père Dieu. En fait, que et puis encore tes ça, mon bénéfice, Père Puissant. honneur à toi. Tu es vivant mon béni, mes personnes. Tu es encore sois adoré, Père. Parce que tu es notre Dieu. A toi la gloire et l'honneur et la puissance, mon sauveur. Tu es réellement notre roi. Tu es réellement notre Dieu. Soutiens chacun, mon bénévole Père Dieu. Ramène-nous encore davantage. Oh, nous avons besoin de toi. Voici que demain, ils vont travailler. Demain, ils auront à l'école, Père L'heure est aussi avancée, mon bénévole Père. Mais qu'ils soient fortifiés par toi. S'ils doivent prendre le chemin de retour, mon bénévole Père Mon frère Rosario, les enfants qui vont pas perdre de besoin, mon père là-bas. On n'a pas cherché à la loi, Père Chacun de mon bénévole qui sont les tellement si longs. Qu'ils soient bénis et protégés par ta main, Seigneur, Père, tu vois l'amour de ton Père, mon mon Père Saint. Chaque frère et chaque sœur encore ce soir, qu'il soit donc béni. Notre soeur, le béni qui va aussi venir demain, Père Divisant, qu'il soit aussi gardé, protégé par ta main, Seigneur. Mon Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce et ta bonté, Seigneur. Sois béni encore aujourd'hui, mon sauveur. Merci. Soutiens ton peuple, Père. Nous te rendons gloire et honneur. A toi la gloire et à toi l'honneur et la puissance, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. Amen. Oh que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais demander à notre soeur lisant Lisan, lisant lis lis qu'il vienne nous chanter son cantique qu'il nous avait chanté la fois passée. Viens mon grand. Que le Seigneur te bénisse, notre soeur, et... Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et vous qui allez loin effectivement, que Dieu vous bénisse sur le chemin de retour. You don't have to worry and don't you be your friend Joy comes in the morning jabos dayo